Ayoma. Derrière Demoiselle S'il te plaît, demoiselle wow. Demoiselle s'il te plaît. Tu habites dans le quartier Demoiselle, tu, tu es vraiment belle hein? Merci. C'est quoi Tu habites dans le quartier Oui, je suis toujours ça à côté. Waouh Oh. Tu, as la, tu as la forme, hein? <rire> moi, moi Abissa. Bon. je m'appelle Abyss. Je suis un homme d'affaires. Ah bon? Oui, moi, moi, je vends les têtes privées. Tu, mmh. vois, tu vois, maison, vois me là, MTL Béné là. Oui, C'est oui. mon petit frère qui a ça. Ah bon? Oui. Moi, <rire> ouais, mais je vends, je vends les têtes privées. têtes privées? Non, je n'habite pas au Béné. Moi, je suis venu juste pour Mais lui. ça se voit à travers vous. Tu, tu vois, non? Tu vois, ça non? se voit. Ça moi, ça je veux prendre soin de toi. Il suffit juste de me dire oui et tu as tout sur toi. Oui, hein? Je vais t'offrir, je vais t'offrir jet privé, pour toi seul, tu vas rouler toi seul. jet privé, moi Oui, c'est pour toi. Je n'ai pas là où je vais garer ça. Oui. Oui. C'est quoi tu, Mais tu en attendant, tu peux garer ça au stade. Au stade Le temps que je te construis, ta belle villa. Ah bon Oui, ça oui ça le te temps te que... Oui, tu vas garer ça là en attendant pour que je te construis pour toi. Okay. Ah. Sérieux Bien sûr. Ah. Tu es à moi, il suffit juste de me dire oui. Okay. D'accord, moi. Si c'est ça, il n'y a pas de souci. Mais, ah, mais tu as la rachette. Mais c'est quoi moi j'ai jamais vu une femme comme toi. Ah bon? C'est ma première fois. Oh, je suis flattée. Voilà. Là tu rentres dans la voiture et puis. On y là, on là. On là à l'hôtel. Toi et moi, on va passer une façon. Ok, il y a pas. Je vais la voiture machine. Vraiment? Waouh! Aïe! Allo. Oui, comment tu vas? Ça va très bien. C'est quoi? Tu m'as oublié. On a fait le programme sur aujourd'hui, non? Oui, je t'ai dit aujourd'hui, tu tu allais m'accompagner pour que j'aille faire mon passeport là. Ok, ok mais non c'est fait d'abord mais ça c'est que moi le routine mais la gavé ouais non viens m'aider s'il te plaît d'accord c'est très urgent et c'est très important ok ok non je suis à la maison hmm. ok pas de soucis pas tout à l'heure Tu On Merci. Comment tu Ça va très bien. Toi ah. voilà, j'ai fait un programme avec toi et tu dis que tu as oublié. vers nous vois? Kaby? Il Il Il faut laisser soi-là. Ma chérie, tu as problème. Donc, il y a un de bonnes je comprends. À mon moment, je ne pas tu Et tant que, à boutique Nous, nous, là. Jet privé. C'est pas une époque qui est... Ah, ah mmh. On a hein. <rire> la Voilà, mis au galère. mis galère. la ah, mis ah, Tu mis ah, ah. ah, ah, faire il pas de date au Comment tu Quoi? Ta moto là, pas en ah en forme, joueurs, oui, ce n'est pas un forme T'es sans, je vais voir. Il y a un sens Il y a quoi? Il y a qu'on peut. y a un sens a un a c'est tout Toi ça là je reçois. C'est à faire, Maintenant, là, là c'est moi qui vais encore te la là-bas. Tu c'est un peu tu de C'est C'est C'est C'est C'est C'est Ah non, c'est bon pour moi, je suis bleu. bleu. Je suis bleu. bleu. bleu. bleu. bleu. bleu. Je bleu. bleu. Bon, je vais prendre de mon mais le tu veux une photo à la Je le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 Être privé c'est pas alors mais tu changes quoi ici j'ai tout vendu tu as vendu quoi champagne <rires>